bienvenue sur cool paradigme l'idée euh, de cette vidéo c'est de renforcer des bouteilles en acier inox pour éviter ce genre de problème euh, comme cette petite bosse ah, comment faire on va utiliser deux, deux renforts une, une mousse la mousse orange que vous voyez là et un tube de raccord de tuyau qui a par hasard le bon diamètre à noter qu'on peut faire plus simple juste avec la mousse vous pouvez voir mon transparence là ils sont déjà préparés positionnés au bon endroit dont la bouteille au pet qui est déjà prédécoupée. Alors elle va, avec la chaleur, elle va diminuer de taille et puis maintenir le tout euh, solidement en place. Alors là, on se débarrasse du capuchon, hein, euh, découper à l'avance, euh, hop, et puis c'est fait. Alors maintenant il s'agit de, de positionner correctement la bouteille. Euh, pour pouvoir euh, faire rétrécir le, le PET, le plastique PET, avec un pistolet à air chaud. On n'a pas besoin du bruit, hein, donc il était supprimé. Température entre 300 et 400 degrés Celsius. Très important d'utiliser un, un pistolet de très bonne qualité, autrement ils ont tendance à sortir mauvais, à faire trop de bruit. On peut aussi utiliser d'autres choses comme euh, au-dessus d'une un, cuisinière, mais c'est un peu plus compliqué. Voilà, c'est fait, l'esthétique, est... ça pourrait être mieux, mais pour euh, ça va ça fonctionne très bien euh, pour euh, contre les chocs. Euh, pas besoin non plus de... de mettre le plastique dessous, il est découpé. Ça se... ça se cabosse rarement sur cette partie. Le, le côté goulot, c'était égalisé avec un chaud, Ce pas vraiment nécessaire non plus dans ce cas-là. Conclusion, l'amélioration de la résistance au choc est satisfaisante, et du côté esthétique, on fera mieux la prochaine fois. Merci, à bientôt.